Le pôle numérique de l'Académie de Créteil est heureux de vous proposer sa nouveauté, le Enigma, une expérience basée sur le principe d'un escape game. Dans un escape game, les participants sont enfermés dans une pièce et doivent résoudre des énigmes afin de trouver la clé qui les libérera, et ce, avant la fin du temps imposé. Oh, pas de crainte, dans Enigma, nous n'avons pas l'intention de vous enfermer. Nous vous proposons simplement de vivre une expérience immersive et de plonger dans le numérique. En l'espace d'une heure, vous ferez un aller-retour dans le temps. Pour trouver les solutions aux énigmes, Enigma fait alors appel non seulement à votre réflexion mais aussi à votre capacité à travailler ensemble. Vous devrez résoudre une dizaine d'énigmes afin d'atteindre l'objectif que vous découvrirez en entrant dans la salle. L'expérience Enigma est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir des outils et des ressources, ainsi que des usages pédagogiques. Ce sera également l'occasion de lancer une réflexion sur les pratiques et sur la place du numérique. Alors, venez renouveler les défis